Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous montrer comment désactiver ARC dans Xcode. Comme vous le savez, Arc, c'est le système qui permet de ne pas se préoccuper des compteurs de référence. Ça s'appelle Automatic Reference Counting, donc tout est dans le automatique. Et l'idée, c'est de permettre de récupérer la mémoire de façon agréable. Cela dit, la récupération de la mémoire, c'est un problème qui est difficile dans l'absolu. Il faut qu'on évite plusieurs phénomènes au niveau système. D'abord, de maintenir la cohérence de l'ensemble et puis d'éviter ce qu'on appelle les émiettements. Donc c'est vraiment un problème qui est difficile. Dans les langages, vous avez différents types de gestion de la mémoire. La première gestion, c'est, il n'y en a pas, alors l'exemple emblématique, c'est bien évidemment le C, le C où vous faites vous-même vos allocations et désallocations. allocations, quand vous avez besoin d'allocations dynamiques, avec tous les risques que cela engendre. Ensuite, vous pouvez avoir des hypothèses qui permettent de régler ces fameux problèmes d'émiettement, de cohérence, etc. Dans des langages comme lisp et scheme, il euh, y a un usage par exemple intensif de la pile qui fait que vous avez tendance finalement à ne pas trop allouer en dehors de la pile et que par conséquent ben, vous consommez la mémoire en augmentant la pile et en la diminuant au fur et à mesure de vos besoins. Et alors là c'est un modèle de gestion de mémoire où vous avez en gros à peu près pas de perte puisque ce que vous allouez dans un certain ordre, vous le désallouez dans l'ordre inverse. Ensuite vous avez euh, des systèmes un peu plus sophistiqués. Vous avez sans doute entendu parler des garbage collector ou ramasse-miettes. Euh, L'idée c'est que vous avez, euh, et ça c'est typiquement euh, emblématique de Java, vous avez un garbage collector, un ramasseur de miettes qui finalement se promène et euh, examine régulièrement tous les pointeurs et lorsqu'il y a quelque chose qui n'est plus référencé et eh bien il va se dire, ben, plus personne ne s'en sert, ça n'est plus référencé, je vais donc le récupérer. Alors ce mécanisme a deux inconvénients, le premier c'est qu'il est coûteux, il est coûteux en CPU et probablement que le choix de Java dans Android avec le garbage collector qui va avec et eh bien a un impact sur les problèmes de consommation que vous avez dans Android parce que ça a un coût et d'ailleurs les Java les plus réduits c'est à dire ceux qu'on embarque sur des cartes à puces et eh bien ne disposent pas d'un garbage collector c'est à dire qu'il est débrayé. L'autre problème ça c'est un problème qui, moi, me préoccupe parce que c'est mon actif de recherche, hein, la fiabilité du logiciel, c'est que ça génère de l'indéterminisme et que par conséquent ça rend plus difficile la prédiction du comportement de programme. Voilà. Et puis il y a la nouvelle approche qui est le comptage de références qui vise à faciliter le système de récupération de mémoire. Donc là, c'est pas euh, un système qui passe son temps à regarder les références, c'est toute zone alluée a un compteur qui lui est associé et à des moments précis mais qui sont qu'on peut quantifier et eh bien en fait on passe en revue tous ces compteurs. Donc, L'avantage du garbage collector c'est que tout est automatique. Parfois, il vaut mieux respecter les choses et en particulier remettre les pointeurs à nil et pas laisser des références qui traînent parce que sinon le garbage collector ne va pas détecter que ça ne marche pas ou c'est plus compliqué pour lui de le détecter pour récupérer la mémoire. Mais le comptage de référence, si on gère bien les références, que la référence est à zéro, on en reparlera dans une séquence ultérieure, paf, eh ben, je récupère la zone de mémoire. Et c'est le choix dans euh, iOS et cela concerne Objective-C et Swift. Donc on utilise le comptage de référence dans ces deux cas. Mais nous on s'intéresse à désactiver ARC qui lui va insérer des directives automatiques pour compter les références. Là nous sommes sur un projet qui est vide et on va dans un premier temps s'intéresser à désactiver ARC sur l'ensemble du projet. Donc c'est assez facile je vais me positionner ici puis ici sur le projet et je vais aller regarder en détail les Build Settings. Donc il va falloir que je descende relativement loin et en particulier que je tombe sur la séquence, voilà je crois que c'est par là, qui euh, me parle des langages, voilà. Le Apple LVM 8.0, alors évidemment l'intitulé change en fonction des versions de Xcode que vous utilisez, mais ça c'est pour Xcode 8, donc c'est ici. Et c'est là, où vous pouvez regarder euh, hein, parce qu'il y a plusieurs euh, types de cibles, mais vous allez ici dire non. Et lorsque je fais ça, eh bien sur l'ensemble du projet, la gestion euh, automatique des compteurs de référence est désactivée, et donc je vais pouvoir utiliser les instructions retain, release euh, et implémenter moi-même le dialogue de chacune des classes. Maintenant, on va regarder comment on désactive le système automatisé de comptage de référence, mais sur une classe seulement. Donc en fait là, on va dans un endroit qui est un petit peu différent, on va aller sur la cible qui est concernée, on va regarder dans Build Phase et dans Build Phase, on va voir qu'on peut accéder aux sources les uns après les autres. Donc vous allez avoir en fait ici eh bien, toutes les classes dont, euh, enfin, qui sont dans votre projet. Donc, ici, par exemple, on va prendre le ViewController et ici, je vais rajouter des flags de compilation. Et alors, évidemment, je l'ai mis dans mon presse-papier. Je vais euh, utiliser ce flag -fno-objc-arc et je vais le rentrer dans euh, ma build phase et ainsi cette classe. Et cette classe seulement sera habilitée à utiliser les instructions Retain, Release et à définir lui-même son dialogue. Il va échapper au système automatisé de comptage de référence. Que dire en guise de conclusion et ben, quand Arc est désactivé vous allez découvrir qu'il y a des instructions qui deviennent possibles. Alors la première instruction c'est Release, la deuxième c'est Retain on va les voir très très bientôt dans une prochaine séquence et puis je vous ai parlé dans une séquence passée de la méthode déalloc qui permet de gérer la désallocation Eh bien il va être possible de gérer ce dialogue de manière explicite tandis qu'auparavant il est géré automatiquement par arc. Alors évidemment on est d'accord que arc peut être désactivé dans objectif C et uniquement objectif C. Dans Swift, tout est fait pour que ce soit implicite et en fait en particulier Swift doit avoir tout un certain nombre d'hypothèses que vous allez pouvoir mettre en place qui vont faciliter le travail et en particulier un gabarit de classe bien structuré. Alors euh, juste une question, vous avez peut-être lu quelque part qu'on peut mélanger du Swift et de l'objectif C, oh, qu'est ce qui se passe si euh, eh j'ai de l'objectif C sans arc que j'insère parce qu'il y a les instructions written, release, c'est une bibliothèque que je récupère par exemple, que je mets ça dans un projet Swift qui lui a besoin de Arc. Ben, ce n'est pas grave puisque vous avez vu qu'il y avait deux approches de désactivation de Arc, une approche globale sur l'ensemble du projet, je le fais une fois et puis je m'en préoccupe plus, et une approche qui euh, travaille classe par classe. Et dans ce cas là, eh ben, je désactiverai Arc au niveau de la classe de manière à ce que mon source Objectif C puisse compiler malgré la présence de ces instructions. Sinon vous verrez, si vous ne désactivez pas Arc, que vous avez des releases, des returns ou un dialogue qui traîne quelque part, eh bien le compilateur va râler en vous disant que vous n'avez pas le droit de faire cela. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.